moi une des mesures phares en matière d'égalité professionnelle c'est de donner plus de visibilité aux femmes. Je pense que ça c'est fondamental, c'est pour cette raison notamment que j'ai créé le FF ou Money Tech, où je mets en valeur une femme dans la tech une fois par semaine et ça je trouve que c'est porteur, je trouve que c'est efficace et ça a des impacts très concrets dans l'entreprise puisque ça met en valeur euh, des femmes qui œuvrent dans la tech et plus globalement euh, les femmes qui sont je dirais autour du flash tweet qui ont pu émerger aussi à l'intérieur de leurs entreprises. Donc, on voit bien que ce concept de visibilité, de mise en lumière des femmes qui sont à des postes, soit de responsabilité, soit qui créent des choses, soit qui innovent même à leur niveau, c'est pas grave. L'important, c'est de faire savoir, en fait, pour changer les stéréotypes, pour changer la, la, la vision qu'on a des femmes. On l'a vu pendant toute la table ronde, c'est un, un sujet clé, c'est changer les et essayer de changer les stéréotypes, essayer de changer la façon dont on voit les femmes finalement pour leur permettre ben, de d'émerger de, de, et et, et d'avoir de, de, confiance en fait et, et de d'évoluer et là je pense qu'on pourra aller vers euh, enfin je, je l'espère en tous les cas plus d'égalité professionnelle